La ville, les petits, les associations, les associations sur et sont heureuses de vous présenter le traditionnel défilé du beau marché. Vous y, vous y verrez successivement les étages et les piquets de chevaux de trait des éleveurs du syndicat de Lyon. Pétochons et leurs les tracteurs, les mécaniques, ou Le tout accompagné par les fanfares en pleurantie, puisez. Le maire appelle la plus grande prudence vis-à-vis -vis des chevaux qui vont défiler. Tenez vos enfants et vos animaux au plus près de vous. Restez bien sur les trottoirs, ne faites pas de grands gestes, ne sifflez pas, que beaucoup euh, qu'on se le dise. Les réjouissons seront en fait 28 demain, avec la grande fête foraine, Astin et Plat André et Roger Genet. Merci à vous tous. Merci, vraiment. Euh, bon. euh, écoutez, mesdames et messieurs, avec euh, deux cobs normands. Ensuite, euh, on peut les applaudir, hein, c'est sont un petit peu comme ça, ils viennent bien. bien. Hubert Pâques, avec ses hautes formes, et puis Dragon qui sont là, avec deux Cob normands également deux de chambres de cudo avec euh, un, un, petit, un petit coupé. Alors c'est la première fois qu'on voit ce coupé euh, dans les rues de Toussaint. Et, donc c'est une très jolie voiture. Ensuite, euh, vous avez Henri euh, Cal de Brion qui vient avec deux comptoirs. On hein, va marquer cette, robe, euh, cette belle robe des comptoirs. comme les corps aussi. Hein, euh, Pierre du Duffy de Saint-Amand avec ses trois âmes qui est fidèle, que l'on voit à chaque fois sur les foies, au beau marché pour le, le, le marché de Noël. Et puis un petit peu derrière, enfin, euh, j'espère que tous les chevaux monter. Donc Aurélie Rouge de Charlie sur un corps. Elle est derrière. Oh. Théo, Estelle de Charlie, qui est sur un voilà. Ouais, bah, c'est la première fois, je crois, qu'on les voit, qu'on voit aussi. On a à peu près les races françaises présentes aujourd'hui sur ce beau marché. Avec une percheron là-bas, et une oxoise et Angélique Puchet. En attendant que nos amis du rallye puissait... Les gens qui, qui sont amoureux du vélo, Vous voyez, ils sont venus avec des montures. Hein. avec de des machines mécanisés avec les et je salue un des associés de cette association qui nous qui nous tous les ans. vous on va passer par les îles, les les anciens. Et un pont, un buffet, donc un passer de... Voilà, voilà.